Bonjour à toi, cher spectateurs, et alors qu'il fait très chaud, parlons d'un film où il fait très chaud, où nous sommes en bord de mer, et qui a un petit air de 75, puisque nous allons parler de l'année du requin, réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma. Et alors l'histoire, c'est celle de Maja, qui alors qu'elle s'apprête à partir en retraite à à peine 50 ans, mais parce qu'elle a accumulé toutes ses heures, euh, et que, bah, il y a un moment il faut reposer la casquette de gendarme, va se retrouver à voir démarqué sur sa petite plage de la pointe, un requin réchauffement climatique, simplement il s'est perdu, il veut faire une petite visite, on ne sait pas, mais en tout cas il va devoir s'en occuper. Si vous avez écouté le podcast L'Auteur de l'Invité, vous savez qu'il est fan de Steven Spielberg, donc du coup, quand j'ai vu le pitch du film et quand j'ai vu le long métrage auquel il rendait hommage, je n'ai pas pu penser à quelqu'un d'autre que toi pierre Merci Valentin. Comment vas-tu Très bien, toi aussi oui, écoute, bon, euh, projet surprenant, mais projet annoncé très rapidement par les frères Boukermac cette année du requin, euh, où ils avaient très clairement officialisé le fait qu'ils avaient envie de rendre hommage à Steven Spielberg, qu'ils avaient envie de faire le, ce qu'ils annonçaient comme étant le premier film de requin français. Euh, plutôt intrigué, je t'avoue, sur le papier. Oui, J'ai trouvé l'idée plutôt intéressante, aussi. et le casting, même si s'il avait un peu un côté ersatz de plein de films de comédie, de comédie française. française classique voilà on pouvait se dire que ça pouvait être assez limité mais moi je suis un grand amoureux de Marina Foïs et j'estime que lorsqu'elle s'investit dans un projet c'est qu'il y a toujours quelque chose de bien derrière euh, après il y a eu ça par contre cette affiche qui est parmi les pires affiches de l'année 2022 c'est une catastrophe je crois qu'on peut pas faire pire dans le genre affiche de film qui veut mal vendre un projet de cinéma il n'y a rien qui va sur cette affiche qui... Moi, ce n'est pas l'affiche qui m'a le plus choqué, mais on en reparlera. Ah, C'est l'affiche, t'avoue. Non, non, parce qu'en fait, je trouvais que le film se vendait bien juste parce qu'il était. Et d'un seul coup, tu popes une affiche comme ça qui fait vraiment affiche cliché de film français avec les couleurs de ah, oui. tous ah, les euh, films oui, français. Sûr, oui. et, et une dégaine en plus où on reconnaît à peine certains acteurs. Bon, je reconnais à peine caméra hein, sur l'affiche, donc c'était un peu la cata. Donc voilà, donc un peu mitigé du coup, mais quand même enthousiasmé. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, PE, et que je te demande ce que tu as pensé de l'année du requin. Alors, euh, <rire> eh bien, pour moi c'est très compliqué. Euh, forcément, pourquoi Parce que je pars, évidemment c'est un film, donc euh, hommage et référence euh, aux Dents de la Mer, donc Spielberg de 75, euh, et que enfin, un très grand succès mondial euh, qu'on n'a plus besoin de présenter. Oh non. Euh, film référence qui, euh, va, qui va créer le, le blockbuster. Et qui va créer aussi la peur de l'humanité pour les requins. Pour les requins, en tout cas qui va largement la renforcer. Oh, ça c'est clair. Bon, voilà. Et donc, thriller marin, premier thriller marin du cinéma, pour ainsi dire. Bon. Euh, donc, <coughs> forcément intrigué par cette, cette reprise entre guillemets française. Et, euh, et puis, forcément, je, je suis parti d'une façon neutre. Et donc, euh, eh bien, je, pour être tout à fait honnête, quand le film s'est terminé, je n'ai pas compris le sens de, de l'année du requin. Je n'ai pas compris le sens, j'ai pas n'ai pas compris ce que les réalisateurs voulaient euh, nous transmettre. Je n'ai euh, pas bien compris non plus l'intérêt du scénario. Alors j'ai bien compris, par contre, les références au Dents de la Mer, que ce soit dans la trame scénaristique, que ce soit dans, dans certains plans, euh, dans certaines répliques, voilà, de, tout ça c'est évident. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a, qu a compris et qu'on a vu les références euh, euh, qui sont d'ailleurs, par contre, tout à fait assumés Là, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on a vu ça, qu'on a compris la trame, qu'on a compris les parallèles, qu'on a compris les références, qu'est-ce qui reste Et pour moi, hélas, bah, il reste très peu de choses à retenir. Eh oui. Alors, <rire> et voilà, c'est euh, ça le problème. Je suis plus positif, moi, de mon côté. Euh, mais peut-être parce que j'ai vu Teddy et que je savais un peu à quoi m'attendre de la part des frères Bukerma, parce que euh, oui. je, je pense qu'en fait, en ne connaissant pas trop le style des frères karma et en allant uniquement avec l'optique de... Euh, Hommage aux Dents de la Mer, on peut être perdu parce que c'est deux mecs qui ont... Bah déjà qui ont une patte, ça c'est évident je trouve, mais on en parlera au niveau de la mise en scène Même si elle peut paraître un petit peu molle ou, ou étrange, ils ont une identité Ils arrivent à gérer avec des plans qui je trouve sont assez loufoques et, et complètement délurés Mais c'est des mecs qui par contre en termes de narration et en termes de conception de l'histoire Ont une manière de gérer ça qui peut vraiment mettre sur le banc de touche oui, c'est vraiment une conception de la narration qui se veut lente, euh, qui ne veut pas forcément jouer sur de la tension, sur une comédie qui va être plus de l'ordre du décalage par rapport aux situations et aux personnages que réellement des gags ou un enchaînement de situations qui devra amener le rire. Enfin, c'est très surprenant et c'est moi j'aime bien, sans pour autant porter les deux auteurs au pinacle. C'est pas le genre de film devant lequel je vais te dire il euh, y a une maîtrise complète de la mise en scène, il y a une narration qui mmh. est subtile, on est à la fois dans l'hommage et en même temps dans la grande réflexion. C'est plus un film où je vais avoir tendance à dire il y a de l'idée, c'est rarement complètement abouti, ça fonctionne quand même sur la longueur et lorsqu'on arrive à la fin on se dit que l'hommage valait quand même le coup d'œil. Mais après, est-ce que c'est un film qui sur la longueur va durer Non, non non on ne va pas Fairement se mentir. Non. Et c'est aussi un autre problème, je pense que beaucoup de gens vont complètement passer à côté du film. Je pense aussi, malheureusement... Euh... Voilà, c'est vrai que déjà, bon, c'est un film qui va s'adresser quand même aux amoureux des vents de la mer. C'est le public qui est visé en tout cas. Tout à fait. Euh, voilà, aux amoureux de Spielberg éventuellement. Peut-être aux mais... amoureux de comédie française. Euh... Et peut-être tout à fait aux amoureux de live, ils seront peut-être un peu plus nombreux. Euh, mais <rire> mais c'est vrai que... Euh... Bon, voilà, on... moi on en a parlé, moi quand je suis rentré dans, dans, le, dans le film, euh... d'abord j'ai du mal à rentrer dans le film. Le, le, le premier quart d'heure, euh, je me demandais un peu où j'étais, ce qui se passait, comment les choses se mettaient en place. Et après, c'est vrai que euh, voilà, le, moi, le film ne m'a pas, euh, ne pas euh, ni percuté ni emporté. Et je, plusieurs fois, je suis resté sur. Euh, pas sur ma fin, mais sur des interrogations en me disant Mais là, mais qu'est-ce que cet aimant-là vient faire ici mm. Qu'est-ce que ça, ça a à voir avec le reste de l'histoire Qu'est-ce que. Enfin, euh, pourquoi Et moi, en fait, j'ai eu beaucoup de pourquoi tout au long de, de, mm. de la vie, du visionnage du film. Ouais, ce que je comprends. Je propose qu'on passe à l'écriture Oui, donc c'est toujours les frères Boukarma seuls qui écrivent leurs films. Euh, en fait, c'est très bien ce que tu dis, parce que ça va me permettre de rebondir tout de suite sur un élément qui, je trouve, est assez évident, en fait, dans la conception de la narration et la conception de la dramaturgie qu'ont les frères Boukarma. Ils ont tendance à placer des choses et à considérer que c'est au spectateur de réfléchir un petit peu par soi-même sur ce qui est mis en place. Et pour l'exemple, je vais reprendre Teddy. Teddy, c'est un film où... Si on devait limiter le long-métrage à sa conception principale, on pourrait, parce qu'il n'y a rien de plus que ça qui est développé. On voit que c'est un personnage qui est un peu perdu, qui a une copine, ça ne se passe pas très bien, en même temps il a des poils qui lui poussent partout, Enfin, il y a clairement un côté... Un peu américaine paille version déjantée qui aurait rencontré le loup-garou de Londres, mais perdu dans la dreuse. Il enfin, y, y, y a ce côté un peu perché qu'on retrouve encore une fois ici, parce qu'on est dans cette idée que c'est pas une grande plage américaine où il y a beaucoup de monde et puis il va y avoir une attaque de requins. C'est la plage de la Pointe, où ouais, euh, euh. il voilà, y a 100 pélos et quelques touristes, il y a un camping et d'un seul coup il y a un requin. Donc clairement on est dans ce côté un petit peu voilà, les dents de la mer, mais... Euh, de, oui. euh, dans une plage de Vendée, c'est vraiment ça. un truc, euh, c'est complètement paumé et c'est un jeu qui en termes de comédie est drôle sur le coup parce qu'on nous place cette situation là et on se dit c'est quand même rigolo parce qu'on sait qu'on va voir les dents de la mer oui. mais paumé sur une petite plage de France. C'est ça, mais euh, ça ce postulat de départ, moi je suis d'accord avec ça, je trouve que là cette idée là elle est bien. On fait un film référence au hommage dans de la mer, on le transpose en France, donc justement petite communauté, petite comme, comme tu disais, et, euh, et donc bah, des, des vacanciers, juilletistes taousiens et plus un gros requin. Mais en fait, ça c'est déjà le possède de départ des dents de la mer. Mmh. Est, on est aussi sur une toute petite communauté dans les dents de la mer, et alors on est dans les années 70, donc c'est déjà plus petit, plus restreint qu'aujourd'hui, mais, euh, mais en fait le postulat elle-même. Mais moi je me suis dit justement comment est-ce que en tant que cinéma français comment on va traiter ça sachant que on fait un hommage mais qu'on va forcément mettre de nouveaux éléments. Tout et, à fait. Et, et moi c'est là en fait où je où j'ai bah, pas vu. Je suis je j'ai pas j'ai pas vu comment est-ce qu'on a traité ça. Alors c'est forcément différent parce que c'est pas l'histoire dans de la mer, même si euh, on, garde, trame, on garde on garde la trame ouais, narrative la trame, de base c'est-à-dire qu'il y a aucun rouge, changement je... par rapport à la résolution hein, par rapport à tout le cheminement du personnage enfin on est clairement sur on la même chose c'est ouais. exactement la même chose. Mais après dans tout le reste euh, non pour moi vraiment je, ça passe à l'écriture pour moi elle passe à côté mais après c'est forcément un vie personnel. Ça veut dire que c'est moi qui ne suis pas réceptif à cette écriture-là. Peut-être que d'autres le seront euh, davantage. Peut-être que c'est aussi mon côté puriste. J'aime tellement les dents de la mer, euh, et je me dis c'est super de vouloir faire un hommage et des références, mais quand je vois le résultat par rapport à l'œuvre première, je me dis bon, là, effectivement, euh, sans parler de à la hauteur, parce qu'en fait, c'est très dur. De, de, oh bah c'est de pas, de pas, pas possible, on peut pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà. Je me dis, non, là, c'est pour le coup, bah, ça tombe à l'eau. Hein. On est dans le thème. Mais bon, <rire> voilà. <rire> bon après, je te dirais aussi que le, le point sur lequel je pense les, les deux cinéastes ont envie de renforcer, on va dire, leur comédie, c'est aussi dans la, dans la conception des personnages. C'est-à-dire que là oui. où euh, oui. ils vont pas forcément essayer de constamment reprendre les mêmes personnages qu'on pouvait avoir dans les Dents de la Mer, même si on va reconnaître certains par le biais du physique, par le biais oui, de certains traits de caractère, euh, ça, oui. voilà, ou des choses comme ça, ils ont beaucoup plus envie de jouer sur ce côté... Euh, bah un peu comme David dans Teddy ce côté très beau à la française, quoi. c'est-à-dire on a un directeur de, de, de, de parc aquatique avec juste des trucs gonflables qui se retrouvent à, à râler parce que soi-disant il veut pas des parisiens parce que les parisiens ça partout le et ça fout oui. le boxon. Enfin, en fait c'est de là que vient la comédie selon moi, c'est dans le jeu qu'il y a avec le, le côté très français. C'est-à-dire les Français se plaignent, les Français râlent, les Français euh, passent leur temps à, à faire de la merde ouais, ou à se le planter des voilà. euh, oui. et, et je pense que les Bukerma, même s'ils n'y arrivent pas forcément très bien, ont envie de jouer avec ce côté-là, ce côté, on... les clichés qu'on a sur les Français. Et ça fonctionne de manière plus ou moins cohérente. Genre, moi j'aime beaucoup cette scène où on a euh, les trois officiers de la gendarmerie qui vont planter des panneaux baignés l'interdite, et où il y a un mec dans l'eau oui. qui est en train de oui, se oui, baigner. Vrai. Et tu pourrais te dire, c'est genre, il n'a pas vu les panneaux. Mais non, en fait, tu te rends compte que le mec, quand il sort, c'est genre, euh, ça va. Les Parisiens, ils me font chier. Là, pour une fois, j'ai l'eau tout seul. Je veux me baigner. Et puis on lui dit Bah non, monsieur. L'été dernier, c'était le Covid. Voilà, c'était le Covid. Là, c'est un, un requin. Demain, je sais pas ça. ce que ça sera. C'est ça, en fait, que j'aime oui, beaucoup. ça, c'est vrai. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait, dans leur comédie. C'est que c'est une comédie qui veut jouer à fond le côté français. Et ça pourrait sembler limité, mais je trouve que par moment, réellement, il y a cette énergie qui se dégage. Et moi, par exemple, encore une fois, moi, je cite le mec qui dirige le, le, truc, de, le truc de chantier gonflable. J'aime bien le fait que ça soit un râleur qui soit visiblement sur le point de mourir et qu'il y, y a son copain qui est constamment en train de lui dire ⁇ calme-toi Francis, tu es en train de... Tu vas te faire du mal au coeur. Mais Monsieur Mar, lâche-moi ⁇ Ouais, et alors moi justement, et moi ce running gag, euh, puisque toutes les scènes, c'est ça. Ah bah toutes, et, et là moi je me suis dit non mais c'est trop, en fait, euh, une fois, deux fois, ça peut... C'est rigolo, la première forcément c'est marrant, parce que euh, voilà, c'est l'effet de, de surprise, enfin de surprise en tout cas, de... Mais, euh, mais c'est vrai que revenir comme ça à toutes les scènes, je me dis du coup ça devient un peu lourd, dingue. Parce que du coup, à bout de la scène, on dit oui, on a compris. Et à chaque fois que la scénario, on dit ok, l'autre va lui dire euh, Francis, calme-toi. Ce que j'aime bien, c'est que le, le truc de... Fran avec le truc de... Il lui dit ta gueule, genre recule-toi. Ça arrive à chaque fois un petit peu plus tôt. En fait, c'est juste... Oui. C'est le seul truc qui renouvelle un petit peu le gag. Mais je trouve que ça suffit à le faire tenir. Après, c'est pas le gag le plus flamboyant de tout le long métrage. On va non, pas se mentir. non, non, non. Non, non. C'est... En fait, c'est des gags... C'est ouais. des gag qui ensuite, on, on, on pourra le parler au niveau de la mise en scène. Mais fonctionnent aussi par le biais du visuel, dans le sens où... Euh, Parfois, ça colle tellement au plan qu'il y a dans Les Dents de la Mer que du coup, le gag fonctionne parce que on voit la ref. Et je pense que si on n'a pas la ref aussi, ça peut être compliqué. Ah, bah ben complètement Et dans mais les, et dans bien les, bien les personnages, dans la manière avec la narration est construite, aussi, on peut être un petit peu perdu. Bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à ceux qui ont vu Les Dents de la Mer et qui connaissent le film. Puisque justement, toutes les références, il faut avoir vu Les Dents de la Mer avant. Sinon, effectivement, si on n'a pas vu Les Dents de la Mer, qu'on découle la nuit du requin, euh, là, je pense qu'on peut être encore plus paumé. Ah, bah ben oui. Vraiment, je pense que là, les gens vont ressortir en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce film Qu'est-ce que le film raconte Voilà. Bon après. Euh... Oui parce que c'est vrai qu'en plus on l'a pas trop évoqué mais il y a beaucoup de thématiques qui sont balancées à la gueule du spectateur et qui sont jamais pleinement construites ou abouties. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant genre. Oui parce que oui, je, je disais c'est vrai qu'il y a des on reste sur sa fin sur beaucoup ouais. de choses. Il y a des fois on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là ouais. Mais c'est ce que t'évoquais par rapport au fait de tuer ou non le requin. Oui. Lorsqu'il le capture une première fois c'est pas du spoil hein, vous en faites. Non oh, oui non. Mais il euh, y a ça il y a la victimisation de la gendarmette une fois qu'il se passe qu ce qui doit se passer il y a euh, les deux fils qui vont vouloir venger leur père il y a, il y a tous ces trucs là et on a l'impression qu'à chaque fois c'est juste des petits éléments dropés et que derrière c'est jamais abouti et que c'est jamais leur... raccordé ouais. Ouais, au reste. parce que et... l'objectif principal de la trame c'est de faire comme les dents de la mer et donc, c'est peut-être là, du coup, qu'on peut se poser la question de la référence qui prend peut-être le pas sur l'ambition principale de concevoir une écriture et une narration qui soit cohérente par rapport à elle mais, Voilà, complètement. Et tu vois, quand tu disais il euh, n'y a pas de spoil, mais en fait, euh, moi j'ai presque envie de dire, mais en fait, il n'y a rien à spoiler dans ce film. En fait, on pourrait tout raconter, il n'y aurait pas. En fait, euh, en aucun cas, on casse l'intrigue, puisqu'en oui. fait, et là, bon, c'est là, moi, ce que je voudrais euh, dire par rapport justement à l'écriture. Euh, je trouve, justement, que, que dans l'écriture, il n'y a, a pas réellement d'intrigue, hormis l'intrigue principale des Dents de la Mer qu'on connaît, il n'y a, euh, a pas réellement d'aventure, il y a un peu de gag, mais bon alors après on est réceptif ou pas, mais mm -hmm. euh, c'est bon, c'est subjectif, et finalement, euh, bah, le film se termine, et, euh, et en fait, on se demande bah, quel est euh, véritablement le sens de l'histoire. Mm. Et moi, c'est voilà, ça moi qui m'a marqué, mais pas forcément dans le bon sens, mais où je me suis dit, c'est rare où je ressorte d'un film en me disant, mais euh, en fait, de quoi on parle Et, euh, et qu'est-ce qu'on a voulu nous dire Qu'est-ce qu qu'on a voulu transmettre Voilà, une comédie, on sait qu'on on vient, on vient voir un film pour rigoler. Voilà, on sait qu'on va passer un bon moment parce que euh, la thématique nous plaît, parce que tel ou tel acteur nous plaît, parce que la bande-annonce nous a fait rire. Euh, je sais pas, un film, un thriller, on sait qu'on va frissonner. Enfin, on, on vend toujours quelque chose quand on fait un film. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce qu'on me vend. On me vend un hommage, mais une fois qu'on a dit ça, il bah, n'y euh, a rien de plus. Quoi. Mmh. Bon, après, euh, à chacun de se faire euh, son idée, son opinion. Tout à fait. En tout cas, le bon côté, c'est que ça peut être un film qui, plus tard, peut rester dans les films un peu énigmes, un peu euh, les petites pépites, entre guillemets, attendues... Euh qui pourrait passer à l'absurde séance euh, au 14A, ce sera des choses comme ça qui seraient intéressantes. Je pense plus tard qu'on en, en reparlera de C'est ce bien possible. Oui, il restera, pour moi, ça reste, et c'est pas une critique négative, ça restera un peu un ovni dans l'histoire du cinéma, et je pense que dans quelques années, euh, on gardera ça avec un œil différent en se disant euh, « oui, c'est très étonnant, il y a un petit côté ubuesque, mais, euh, mais pourquoi pas ?» Après tout, le cinéma, c'est ça aussi. En termes de mise en scène, euh alors là oui. c'est la, par la partie en fait où on peut vraiment dire que les boukarma veulent se démarquer de Spielberg parce qu'il oui. y, y a, je crois qu'il y a quasiment aucun plan qui rappelle directement les noms de la mer, non. ou alors très peu Non, et puis je pense que, là je vais dans ton sens je pense que de toute façon ce serait extrêmement risqué de vouloir euh, de vouloir imiter Spielberg sachant que euh, plusieurs ont essayé très ils très peu ont réussi. eu des problèmes et ils ont eu des gros problèmes et puis euh, la, la mise en scène de Spielberg de la mer est telle elle est mondialement connue euh, les plans euh, le, ah travail le travail travelling compensé de la découverte du requin euh, par le personnage principal et il est... voilà c'est l'exemple c'est l'exemple parfait premier mais même les, les, les simples plans où, euh, où, euh, où, on, où les, les, les personnages déjeunent, où ils sont au téléphone, mmh. ça c'est vraiment la patte de Spielberg. Donc ouais. vouloir refaire du Spielberg, mais forcément en version un peu euh, low cost, euh, non, je vois pas ce que ça porterait. Donc là-dessus, ils ont eu raison de se dire on tombe pas dans ce piège-là. Et euh, ça, c'est tout à leur honneur. Maintenant, euh, effectivement, il euh, n'y a pas de référence directe dans les plans euh, au plan dans la Mer, il y a des références par contre aux scènes. Ah, oui, on oui, reprend les mêmes scènes. Ouais. Mais, euh, mais non. Après. Euh, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel, de, n'a rien d'infamant non plus, hein. ça reste pour moi du standard, du classique. Moi je trouve qu'elle a une petite identité, notamment dans la gestion on va dire, de la déformation des personnages. En fait c'est très surprenant, mais j'avais déjà remarqué ça dans Teddy, mais dans Teddy le format qui était un flat faisait moi ressortir ça. Et là tout de suite quand on utilise un scope et qu'on utilise des optiques qui sont très déformantes, genre quasiment des fisheye ou en tout cas des optiques vraiment à courte oui. focale, on oui. se retrouve avec des perspectives qui sont complètement tronquées et par moments ça donne lieu à des plans qui sont un peu surréalistes, genre je pense à un plan où on voit Marina Feuille, ça allait ramasser un pot de peinture, et elle a des immenses jambes, et un tout petit, tout petit oui, torse et une toute petite tête, et, et j'ai remarqué ça de nombreuses reprises, les Bukerma, ils veulent tellement mettre en relief aussi parfois le décor, ou simplement mettre en relief un dialogue, que du coup ils vont se servir d'un scope qui va être ultra large avec les courtes focales, où un personnage va être complètement sur le côté, il va sembler énorme oui. et complètement déformé, et un autre personnage en face de lui va paraître tout petit, tout petit et tout chétif. Et je trouve que ce jeu-là, si on y est attentif, peut renforcer certaines, certains instants de comédie, en fait. Mais c'est très particulier, oui, c'est très, oui, euh, très anecdotique, donc du coup, c'est très compliqué. Je pense Je pense que la plupart des spectateurs, ils vont sentir un sentiment se dégager de, de, de ces plans-là. Ils vont se dire, oui, ça me oui, fait quelque sûr. chose. Parce que, que la perspective, parce que je vois qu'il y a quelque chose de différent. Est-ce que derrière, ils vont comprendre que c'est supposé les amener à se dire, c'est drôle parce que tel personnage est déformé, parce que telle situation est bizarre, je ne suis pas sûr. Non, moi non plus. Parce qu'il faut y être attentif. Moi, personnellement, ça m'a fait rire, mais encore une fois, je fais partie. Voilà. On... Oui. Toi comme moi, on fait partie de ces gens qui font attention à ce genre de détails. C'est sûr. Et qui les voyons. Mais, mais... mais justement, je trouve qu'un film, quand tu vas voir un film, le, ça vrai sens, le, le principe, c'est ça, c'est que tu n'as pas besoin de chercher les détails. Donc là, je reparle à nouveau de Spielberg, puisque bon, on est dans. Mais euh, les dents de la mer, on voit le film pour la première fois, ou même on peut le voir pour la dixième fois de suite. On est, les... toujours... on est toujours fasciné par les plans. Alors, forcément, on parle de Spielberg, qui est euh, l'une des icônes du cinéma. Mais, mais même sans si parler de, de réalisateurs au, au niveau de Spielberg, il y a des réalisateurs où on voit tout de suite le, le choix de leur mise en scène, le choix des plans. Et ça, ça a un impact très important. Qui plus est, quand à l'époque, Spielberg, c'était son troisième long métrage, si je ne dis pas de bêtises. C'était son. Duel, Sugar Land Express et Les Dents de la Mer. Oui. Et euh, j'ai juste un doute sur 1941. Mais non, il me semble que... Non, non, non c'est après. C'est après, c'est après. Après. Après. après. Mais donc comme quoi, on, on peut faire un parallèle là aussi, parce que les Boukarmas sont dans leur deuxième film. Oui. Mais c'est intéressant de voir que Spielberg, à son troisième, donc seulement un film plus tard, avait oui, déjà oui. une mise en scène qui était peut-être beaucoup plus marquée. Ah mais bien sûr. Non mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est impossible de comparer euh, ah, oui, les, les réalisateurs... Euh, Lambda, c'est pas négatif comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui arrivent, des jeunes réalisateurs ou moins jeunes qui ont des, des capacités, qui travaillent bien, mais euh, mais vouloir comparer avec des monstres sacrés comme Spielberg, comme ça, ah bah comme... on peut pas, on peut... enfin c'est pas, pas le même cours. Mais euh, en tout cas, euh, oui, c'est sûr que normalement, quand tu vas voir un film, pour reprendre ce qu'on disait, tu vois tout de suite les, les, les éléments de la mise en scène et euh, normalement ça te ça contribue à la compréhension du film. Mm. Et c'est vrai que là, si on est un peu obligé de les chercher un peu obligé de se dire, alors attends, qu'est-ce qui se passe Là, ouais, là j'ai cru voir quelque chose, là aussi. C'est que déjà, soit c'est pas assez prononcé, soit c'est trop timide, enfin, voilà. il y a quelque chose qui... Euh... En fait, pour moi, il y a ce vrai paradoxe de conception cinématographique qui se ressent dans les bouquins karma C'est-à-dire que c'était pareil sur Teddy, mais en gros, on est sur deux cinéastes qui, en termes d'écriture, veulent concevoir une histoire qui se tienne en tant que telle, même s'il y a l'hommage derrière, donc ça veut dire très premier degré. C'est-à-dire oui, vraiment avec 2-3 oui. instants décalés, mais quand même une base où on va se dire c'est quand même oui, très sérieux. On l'évoquait, mais la fameuse réplique, on va avoir besoin d'un plus gros bateau qui y a dans les dents de la mer et qu'il y a aussi Référence ici. directe, hommage. Dans les deux cas, elle est très sérieuse. oui Et ici aussi, elle est très sérieuse. Ce qui est surprenant parce qu'on se dirait, sortir une réplique comme ça, ça a forcément un impact comique dans temps normal. Oui. Parce que c'est un clin d'œil, parce que c'est une référence. Or, là, il y a vraiment cette intention de vouloir traiter ça à très premier degré. Et toute cette séquence finale d'attaque de requin dans le bateau, elle est très premier degré. Elle est vraiment filmée avec une vraie tension, avec une vraie envie de nous embarquer dedans. Oui. Je veux dire, quand le personnage de, <coughs> de Marina Foy, c'est dans la cage, il n'y a pas de blague. C'est pas drôle. C'est pas plus drôle que ça. Ah hein. non, non, non, Hormis un effet qui arrive avec euh, oui. le personnage de Basile, le reste du temps, ça n'est pas drôle. Non. Non, non, non, c'est mais... ce qui m'a beaucoup surpris. Je me suis dit, mais quelle est la réelle ambition Parce que c'est quand même vendu comme une comédie. Or là, on est sur deux cinéastes qui, quand même, durant de nombreuses scènes, ouais. vont vers du premier degré fou frontal, quoi. Et c'est pour ça que je disais en début de la, de, de la vidéo que moi, j'ai pas compris le sens de mmh. ce film. Puisqu'en fait, on n'est ni dans la comédie, ni dans le dans le drame, non plus. on est clairement dans la référence, mais pour moi, ça se dilue là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait un film référence, on reprend tous les axes dedans de la mer, on reprend la trame scénaristique, on reprend les mêmes scènes, pas dans les plans, mais en tout cas dans, dans, dans le déroulé de l'histoire, et, euh... et après, bah, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et moi j'ai pas la réponse à la question. Mais encore une fois, moi pour, pour l'exemple, moi ça me rappelle beaucoup ce que sur le papier avait fait euh, Alexandre Aja avec Piranha 3D. Oui. Où il s'attaquait quand même au film de Joe oui, qui oui. est considéré oui. comme un classique, enfin, de, un la grand série, classique de, de, de la série, de série. B. Oui, oui. Et, euh, et pour le coup, il avait choisi lui pareil, mais de manière beaucoup plus suave et délicate de faire une comédie, oui. c'est-à-dire oui, qu'à la base assuré. ça se vendait comme un film d'épouvante, mais rapidement on sentait que c'était oui, une oui. comédie avec le concours de t-shirts mouillés, avec euh, le spring break où tout le monde se fait buter, euh, oui, oui, les personnages complètement clichés, avec euh, l'apparition de Christopher Lloyd qui nous la joue euh, Doc euh, Doc version Piranha. Enfin, là pour le coup on était vraiment là-dedans. Et ici, euh... ben on ne sait pas. Il n'y a pas de folie. Donc il n'y a pas de folie. C'est peut-être ça qui manque Pour moi un le film est plat quoi. Et le film est très plat. Dommage hein, pour un film qui se passe euh, en mer avec des requins. Hein. Avec des vagues aussi. Et ouais c'est ça, c'est pour ça c'est plutôt plat. C'est euh, ouais, problématique. Ouais, Ou, on a fait tous les jeux de mots possibles avec la mer je crois. Ouais je euh, crois qu'on euh, est, ouais. est pas mal. On est pas encore <rire> sur le mal de mer mais presque. Euh, en termes de casting. Euh... Oui parlons-en. Bah, c'est bizarre en fait. Euh, déjà moi ce, Trois, que je, oui. ce que je trouve intéressant c'est qu'ils sont encore une fois allés chercher beaucoup d'acteurs qui sont des non professionnels. Oui. Je veux dire, tu prends les oui. Ludo Victoran, tu prends les Philippe Prévost, tu prends les Jean Boronat, tu prends les Patrice euh, Séraphine, tu prends Anvar El tu prends Joël Artiguez. enfin, les trois quarts des acteurs qui sont vraiment en toile de fond, c'est des acteurs non pros. Et moi je les ai trouvés très bons. Mais c'est comme pour Teddy, vu. Teddy aussi il avait eu la très bonne idée d'aller chercher des acteurs non professionnels pour jouer les rôles secondaires, genre par exemple les parents de Teddy, et ça a apporté une touche un peu atypique oui. au film, qui Bon, parfois ne marche pas. Je pense à Bruno Dumont, tu vois. Euh, Bruno oui, Dumont, c'est un mec qui va constamment aller chercher des acteurs non pros, sauf que ça se voit. Là, il y a la justesse d'esprit de les faire jouer des trucs qui sont tellement caricaturaux que ça se voit pas. Et du coup, je trouve que ça fonctionne ouais, moi, hyper alors bien. Alors, ça, moi, je trouve que les, tous les seconds rôles fonctionnent bien. Et après il y a les rôles, les rôles principaux. Alors déjà Christine Gauthier dans le rôle de génie ça va. Oui. Moi je trouve qu'elle passe bien. Oui oui c'est bon le rôle n'est pas euh, est très pas élaboré, extraordinaire, donc, euh... mais, il mais il fonctionne. Mais il fonctionne. Il fonctionne. Elle a un petit truc un peu caricatural de jeune première de la brigade ouais, qui elle sort elle de l'école qui oui. Ouais. effectivement. Et après donc on a les trois acteurs voilà, principaux qui, qui sont Cadmeral, Jean-Pascal Zadi, et Marina Foyce. Marina Foyce, c'est celle qui s'en sort à peu près le mieux je trouve dans le trio. Même si par moment elle semble un peu perdue. On va pas se mentir. Je trouve qu'il y a des scènes où on dirait qu'elle sait pas trop comment les jouer. Oui, moi je, je trouve que pour les... Alors je mettrais effectivement Jean-Pascal dit peut-être de, de côté, mais en tout cas je trouve que Marina Foyce et Can Merad, euh, jou ils jouent bien, ils ont, oui. leur, leur talent n'est plus approuvé, loin de là. Non, non, mais il mais, n'y mais, euh, a pas d'excès. De, là aussi de folie, comme vois, Il n'y a pas d'excès, pas de folie, et là encore c'est très plat. Mm. Leur jeu, enfin euh, voilà, on, on est dans la peau des personnages, pas de problème, hein, on se dit pas euh, ils jouent mal, pas du tout. Ils jouent euh, tout à fait, ils incarnent très bien leur personnage, mais c'est très plat. Et euh, alors effectivement, Jean-Pascal Zaddy, me, moi, me, me fait rire. Et euh, ah bah, il a je une qu'il a un charisme. Ouais, et l'énergie déjà là. qui fait qu'une mmh. que, seule réplique et on a envie de rigoler. Et ça, je trouve ça, ça c'est très fort d'avoir mmh. cette capacité-là. Et, et moi, c'est celui, en fait, qui, dans le trio, me, me, me semble plus, euh, le plus juste, le plus percutant. C'est vrai qu'en plus, bon, il n'a pas beaucoup de répliques, euh, mais le son rôle est sobre et efficace, et je trouve qu'il l'incarne bien mais c'est vrai que voilà pour euh, Canéra et, Mar et Marina Foyce, moi j'ai eu plus de alors, pas du mal, mais euh, bah oui je suis resté un peu sur ma forme en disant, bon bah oui ça voilà ça joue quoi ouais. ça joue mais ça s'arrête là ah mais je suis d'accord avec toi je ne vais pas rajouter grand chose de plus parce que ouais Jean Pascal Zadis s'en sort bien et les autres bah sont en demi teinte oui je pense que c'est le bon mot oui ça ils en font pas trop alors que là ils auraient pu je pense à mon sens ouais, pousser un peu plus aller un peu plus loin mais bon bah, après c'est peut-être les, les, les consignes et les conseils aussi de, de des réalisateurs, mais, euh, mais voilà. Moi, je trouve qu'en fait, ce film, il manquait quelque chose pour l'emballer. Et, euh, et pourtant, il y avait, il y avait de, les moyens et ah, le casting pour emballer les choses, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que là aussi, un petit peu, bah, on reste sur sa fin, là aussi, sur le casting, un peu déçu. On arrive à la fin de cette vidéo sur l'année du requin. Qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte Eh ben, c'est ce que je disais euh, au départ, euh, pas grand-chose, j'ai pas la réponse. Non, ce que j'en retiens, c'est que c'est oui, c'est un film hommage et référence. Ça, c'est la seule chose en fait qu'on peut réellement retenir, mais c'est aussi ce qui a été affiché dès le départ. Tout à fait. Après, pour le reste, euh, je suis navré et c'est pas contre le film, mais j'en retiens euh, pas grand-chose et je reste vraiment sur ma fin. Et c'est un film vraiment que, en tant que tel, en tant qu'objet cinématographique, que je ne comprends pas. Je, je, en fait, j'aimerais en fait, savoir je me dis, mais quelle était l'intention en faisant ce film, au-delà de l'hommage et de la référence, c'était quoi le sens du film, c'était quoi l'intention, pourquoi faire enfin, ce film Et là, je, je, je ne sais pas. Ce qui serait intéressant, c'est que plus tard, dans euh, un an, deux ans, qu'on fasse une projection de film, avec d'abord « dans de la mer », et ensuite, ensuite « L'âne du requin ». Et après qu'on se fasse une petite analyse comme ça avec, euh, ah, dans la ah, salle, non, ça et qu'on voit un petit peu... Euh qu'on soit, soit ouais, une petite euh, un petit questionnaire quoi ouais. et qu'on voit un peu les, les, les, les liens entre les deux films, euh, ce qui ne va pas du tout ce qui... Euh, voilà on pourrait, je pense qu'un jour ce sera... je pense que même ça pourrait être étudié dans l'école de cinéma, ça pourrait être intéressant un sujet ouais. d'étude, ouais. ouais, je suis d'accord je suis quand même un petit peu plus positif que toi, moi je trouve le film euh, assez intéressant pour... Euh, qu'on le voit c'est une curiosité en fait si ah, c'est une curiosité, c'est un ovni hein. ouais, c'est clairement, euh... clairement une curiosité, c'est un film complètement atypique, c'est pas du tout maîtrisé par les deux auteurs qui ont clairement du mal à savoir dans quelle direction ils veulent parfaitement emmener le récit, mais il mais y a quand même cette idée de vouloir euh, construire un film qui soit une forme d'hommage à un auteur qui les a certainement marqués, euh, oui, ça, bah parce qu'en plus, il y a une certaine continuité, parce que si on devait dire que Teddy est un hommage à John Landis, là on est dans un hommage à Steven Spielberg, moi j'attends de voir du coup l'hommage à qui ils vont faire ensuite. Euh... Oui, à est ce que j'allais dire. Est-ce que dit. Est ce que ça sera un parrain décalé euh, euh, en, en région euh, marseillaise ou ouais, ouais, ça. Je, je sais euh, pas. pas Je ne sais pas. Mais c'est surprenant, en fait. C'est à voir juste pour euh, imaginer ce qu'on pourrait faire en France avec un concept de film de requin. Après, vous oui. attendez pas une comédie devant laquelle vous avez vous le cul par terre, c'est pas du tout un du truc tout euh, comme ce qui est vendu sur la c'est un truc beaucoup plus conceptuel et beaucoup plus barré. Donc, euh, avec ça en tête, essayez l'année du requin des frères Boukarma, mm. sait-on jamais Sans grande non plus conviction, parce que moi je suis sûr que vous allez revenir vers moi et que vous allez me dire qu'est-ce que tu t'allais m'emmener comme merde, de <rire> euh, Valentin c -c -c Pourquoi tu nous conseilles ça Non mais le, le... Non mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment ressortir en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc-là bah, ce que je t'ai dit. Mm. Voilà. Après, encore une fois, le film n'est pas mauvais, non est pas, pas du, film tout, mauvais pas film, du hein. tout, ni navet, ni quoi que ce soit, mais euh, OVNI, vraiment un, une curiosité, ce que voilà. je disais. Et moi, j'ai hâte, effectivement, de voir euh, les commentaires euh, ouais. sous la vidéo pour voir ce que vous en avez pensé et euh, quel est votre avis. Puisque ça, pour le coup, ça, c'est très intéressant. Ça, ça va être intéressant. Et, ouais. je, et moi, je j'étais là-dessus, j'ai si vraiment l'intention peut-être secrète ou cachée des réalisateurs, c'était justement de créer ça, tu vois, de créer quelque chose en disant, on va voir comment les gens vont réagir à ce film-là, cet objet cinématographique. là, ça peut être intéressant. Mais faire une production à plusieurs millions d'euros pour juste avoir... pour ça, en faire un objet philosophique... fait du temps, ça fait du temps Pourquoi pas, mais euh, ça fait du temps et de l'argent de perdu. Euh, ouais, bon. ça, ça c'est clair. En tout cas, hâte de voir ce que, ce que vous en pensez, vraiment. et eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se terminer. Très Merci mon cher Merci Armin. à toi, Valentin. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on te retrouvera. J'espère bientôt. Pour Dark Ball. <rire> peut-être, comme je te l'ai dit moi, je, je, je suis pas un immense fan mais c'est vrai que du coup tu pourrais apporter le contexte tu m'avais bien apporté le contexte pour Belfast pourquoi oui. pas pour bah, Dragon. Pourquoi pas et pourquoi pas Et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films Absolument. Et bien, on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus, à bientôt j'ai chaud moi aussi, j'ai très chaud j'aimerais me suis... baigner dans la mer je avec suis... un requin oui c'est pas faux <rire>